La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. De nombreux sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 7 avril 2023. Réumi Cotillon à Sa Une nous parle de la coopération entre le Sénégal et la Banque mondiale pour faire état de 2032 milliards de financement de projets actifs au Sénégal. Ce que salue dans ce journal le ministre des Finances et du Budget qui magnifie un volume de financement record. Et pour l'accès à une connectivité haut débit, la Banque mondiale. Octro au Sénégal, 91 milliards de francs CFA indique l'as et libération. Vox Populi dévoile aussi ce projet d'accélération de l'économie numérique financée à hauteur de 91 milliards de francs CFA par la Banque Mondiale. Banque Mondiale vivement félicitée à Dakar, selon notamment qui nous fait part du satisfait du ministre des Finances Mustafa Ba. Le premier ministre Hamadou Ba lui reconnaît dans ce journal l'échec de la production agricole 2022 en direction de l'élection présidentielle de 2024. Les avocats d'Ousmane Sonko s'inquiètent pour le Kylian, redoutant qu'il soit inéligible à l'issue du procès en appel contre Mamba rapporterait au Réoumi Quotidien. Et selon le quotidien Vox Populi, les avocats de Sonko craignent précisément le syndrome khalifosal. Maître Mamba Sissé pointe la pente dangereuse sur laquelle se trouve le leader de PASTEF et invite à ne pas utiliser la justice pour rendre inéligible un adversaire politique. Il faudrait également qu'on respecte le calendrier judiciaire. Prône l'avocat que nous retrouvons à la une de Yor Yorbi avec ses collègues, Ilcha joue le parquet et avertissent sur la tentative de rendre inéligible le leader du PASTEF. Ousmane Sonko, l'appel de la mort, titre par conséquent le témoin où l'on pointe la jonction entre le parquet et le camp Mambégnon dans l'affaire Prodac, suite et pas fin de ce procès pour diffamation dans Suite quotidien où la défense joue la prolongation. Les conseils d'Ousmane Sonko étalent dans ce quotidien leurs suspicions après les appels du procureur et du ministre du Tourisme. L'éligibilité en 2024 du leader de PASTEF est par conséquent vue en pointillé par ce journal. Dans le journal Info, les avocats de Sonko sonnent l'alerte aussi suite aux appels du procureur Edo Beignan. Procureur hors du commun qui était manifestement en mission et sa mission n'est pas terminée, accuse les avocats d'Ousmane Sonko. Pendant ce temps, les primos votants, eux, assiègent les centres pour leur enrôlement sur les listes électorales en direction de la présidentielle de 2024, informe l'AS. Ce journal pointe par ailleurs la mise en scène de la démission de Diatara chez IDI et conclut que le ministre des sports a dribblé son monde. Mais pour Réumi Quotidien qui parle d'un début de feu maîtrisé à Réumi, Diatara a éteint l'incendie. Et Besby, le jour, rapporte les coulisses de l'audience Idi Diatara, nous parlant de la démission rejetée de Diatara et de ses excuses. Besby dévoile aussi les calculs de Idriss Sek et ses non-dits avant de nous apprendre que Maki reçoit les femmes de Réumi aujourd'hui. Le général Mbaississi a été lui nommé hier. Semga nous apprend 24 heures. Enquête signale un crack aux commandes, soulignant que le général Sissé porte la tenue depuis ses 12 ans. Enquête raconte aussi sa forte présence sur les terrains chauds, tout comme l'as qui retrace le parcours exceptionnel du général de corps d'armée Mbaï Sissé, promu chef d'état-major général des armées. Et le quotidien déduit de cette nomination que Maki change d'étoile. Mbaï Sissé prend la place de Sherwad mise au placard. Le général Wad reste tout de même l'officier le plus haut gradé de l'armée, souligne le quotidien de Madiambaljane qui fait état de questions autour d'un limosage. Restons dans le journal de Madame. Baljan qui signale le calme après la tempête à Kayar qui reste sous haute surveillance de la gendarmerie. Et ces affrontements meurtriers entre pêcheurs constituent, aux yeux de l'évidence, un grand échec de la tutelle. Revenant sur les affrontements entre pêcheurs de Kayar et Moro, Vox Populi nous apprend l'interpellation d'une trentaine de personnes et livre l'avertissement du procureur de Thiès au potentiel contrevenant au respect de la paix publique et à l'intégrité physique des personnes et des biens. Le girafiou Sundoy de Wakam a lui pris son bâton de pèlerin pour tenter une médiation. F aussi Vox Populi. Et Libération nous conduit à Kurniaïlo, y signalant un drame. et la J. Malik Ndoye. La victime a été poignardée au niveau du cou, rapporte ce journal qui revient sur les faits à sa page 3, où l'on informe aussi d'une liberté provisoire pour le docteur Ngom inculpé hier. Il a refusé le port du bracelet électronique et s'est dit prêt pour la prison, nous apprend ce quotidien. Et dans la version People du quotidien Réumi, Seni Diop, l'avocat des femmes, est à cœur ouvert. Une interview où l'auteur compositeur interprétait acteur sénégalais vivant en France revient sur son parcours et ses projets. Khalidou Koulibaly, lui, est auteur d'une régularité exemplaire aux yeux de Stade le quotidien du sport, qui salue son statut d'indispensable en club et en sélection. Et Sounolambe qui s'intéresse au troisième combat contre Omensen le 30 juillet, voit Balagaï 2 face à son pire adversaire. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.